Tu rêverais d'avoir les cheveux soyeux comme à la soie Vous pensez avoir tout essayé Le spray calvicinator et leur pub capio-tracté Les recettes de grand-mère à base de pisse, de chat et d'estragon Les fiandes de pigeon Les engrais bien trop naturels Et le sperme de cheval tu es complexé par ta capillarité, ce crâne luisant est une oppression. Hey, fils d'aéroport, tu peux plus serrer de meuf les gens du quartier te crachent à la gueule, ils te font bouffer la poussière comme monsieur propre et tes reflets pissent sur ton amour propre, mais nous avons la solution. HEERS Hey, avant, j'étais chauve, mais ça, c'était avant. Alors si toi aussi tu veux retrouver ta toison en temps, procure-toi le HEERS PRÉFERTILISEUR fertiliseur fertiliseur parce que je le vaux bien à un prix exceptionnel de 69,99mits le stock est limité, chez vous et appelez le 36 30 36 30 et dites, je suis chauve Oui ah, ah, je peux me coiffer Ah, ah oui, c'est trop chouette ah, ah, je peux me coiffer Ah, des cheveux <rire> Vas-y mes pauses c'est bon Non Vas-y mes pause Attends Si putain ça m'a fait flipper j'ai pas vu le cadre rouge Ça peut enregistrer Si c'est bon il y est Il y est. Attends je l'ai ma plus propre je l'arrive Parce que je voyais pas le cadre rouge <rire> Popcorn Studio